Yes, salut guys, on est JP. bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, New Bike Day. Finalement, je vous montre mon tout nouveau Evil Reckoning SL pour la saison 2023. Donc, c'est un modèle large dans la couleur Clay Porter. Donc, dépendamment de où est-ce qu'on est, à l'intérieur ou à l'extérieur, il va sortir un petit peu plus spottery ou rose saumon donc euh, j'ai affectueusement appelé ce bike là le Angry Salmon en hommage euh, à la plus belle couleur à mon avis des EVIL qui est le Angry Dolphin du Calling donc un jour j'en aurai un alors le EVIL Reckoning vient de mon côté en 180 à l'avant 166 à l'arrière on va faire un petit tour vite vite euh, du build donc la ZEB qui a été modifiée j'ai monté le travel à 180 on a un cap de Vorsprung à l'intérieur headset the Works Component, moins 1 degré. Donc, euh, au niveau de la géométrie, ça vient slacker de 0.2 degrés à l'avant et ça vient euh, steeper le C2 bangle de 0.2 degré. Donc, avec le headset et la fourchette, qui vont changé de travel. La géométrie reste à peu près la même, sauf le wheelbase qui est un petit peu euh, allongé, mais ce n'est pas grave. Au niveau du cockpit, on va avoir une potence DT 35 mm, un guidon one up 780 de large 35 de rise. On va avoir les poignets Palmela Anderson, euh, Shifter des x XO1, Cassette Shine XX1, donc euh, du beau gold Keschling Keschling. On va avoir euh, Pédalier GX. Pédalier, je m'en fous honnêtement. J'ai juste changé le plateau euh, stock pour un 34 ovale. Donc euh, j'adore mes ovales. Là, je ne m'en défrais plus et je roule un petit peu plus guéri euh, que la plupart du monde. J'aime ça pour faire du downhill. Euh, les pédales One-Up que j'aime beaucoup, on a le dropper Bikey 185 mm, la selle WTB. Au niveau des freins, les tout nouveaux Hope T4 E4. Donc je suis revenu au modèle de Trail, les V4 sont très très puissants Puis à ma et ça ne me donnait rien à voir ça. Donc euh, les E4, des rotors 200 mm. Pour le choc à l'arrière, le magnifique Push 11-6, donc un KOI 375 livres. On a un mode DH, on a un mode de Jump, que j'ai hâte d'essayer ça. Voir qu'est-ce que les scientifiques de, de Push m'ont fait pour ce bike-là. Euh, sinon, sinon, sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Euh, les roues Industry 9 on va avoir les hub Hydro à l'avant et à l'arrière. Donc à l'arrière avec 652 points d'engagement au meilleur de mes connaissances. Donc j'adore ces roues-là. Au niveau des pneus, euh, je suis revenu sur Maxxis, ça fait 4 ans que je n'ai pas roulé de Maxxis. Euh, J'avais envie d'essayer autre chose, j'ai roulé du Schwalbe, j'ai roulé du Michelin et euh, ça me tentait de revenir un petit peu Maxxis, voir qu'est-ce qu'ils ont euh, sur le marché. Donc le Asagai n'existait pas la dernière fois que j'ai roulé, donc Asagai 2.5 Double Down à l'avant. À l'arrière, le fameux DHR2, toujours dans le Double Down 2.5. On roule ça avec des corps et ça fait pas mal le tour du build pour l'Angry Salmon. Euh, C'est ça, à savoir comment il roule. <rire> J'ai aucune idée, <rire> je ne l'ai pas encore essayé. J'ai juste embarqué dessus pour mettre le guidon droit. Ça fait que ça pourrait bien trouver un petit spot et aller essayer ça. Tranquille, tranquille pour commencer. <rire> Ho ho ho ho! Woo hoo hoo hoo! La cat. Oh my God. <ificetim simplest> <Becca> <vaccinativa> <Dos> God <gypt> look. Blindest fee. she's Oh, Bouh, les émotions, oh. comme dirait mon oncle Serge, émotions rock. Cool <laughs> Oh, God. <laughs> oh, my God. Oh. Ho, ho, ho. Oh, my God. <sighs> Ooh.